Aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel dont on entend beaucoup parler en ce moment dans le petit monde de SketchUp même s'il existe depuis plusieurs années, il a vraiment le vent en poupe. on entend dire que c'est un logiciel super facile à utiliser qui fait des rendus absolument à tomber, plus réel que la réalité il est hyper facile et que vraiment il faut oublier tous les autres logiciels parce que c'est celui-là le meilleur, je vais vous parler d'Enscape Alors bon, oui, j'exagère un petit peu en disant tout c'est super latif, mais c'est vrai que quand je parcours un petit peu les forums, les Facebook, les euh, voilà, les endroits où on discute un peu de 3D, eh bien c'est un petit peu ce qu'on peut lire, euh, et je voulais, bah, j'ai voulu l'essayer, parce que même si je connaissais de nom depuis longtemps, je n'avais pas vraiment testé. Et donc il y a 2-3 mois maintenant, j'ai euh, pris le logiciel et je l'ai un petit peu utilisé, même beaucoup, poussé dans ses retranchements, et donc je peux vous en parler et je peux vous dire que c'est vraiment pas mal du tout. Alors avant de commencer et de voir un petit peu les rendus que ça peut faire, on va aller sur le site de Enscape et on voit que ça appartient au même groupe que ray c'est-à-dire Chaos Group, Chaos. Chaos ont racheté Enscape il y a un an, deux ans, je ne sais plus la date exacte, un logiciel qui était déjà du coup bien implanté dans le monde de la 3D et qui commençait à de devenir un petit peu intéressant et donc Chaos l'a racheté et maintenant le développe sous son nom. Donc c'est Chaos maintenant qui développe Enscape et qui développe V-Ray. En parallèle, donc on voit que les logiciels sont du coup de plus en plus compatibles entre eux, de plus en plus complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce qu'on nous montre sur le, le site On va parcourir rapidement, Donc on voit que c'est compatible avec euh, pas mal de logiciels, Revit, SketchUp, Reno, Archicad, Vectorworks, il y en aura sans doute d'autres dans le futur, et que c'est récemment compatible avec Mac. Alors ça, c'est une super nouvelle, mais sautez pas trop vite en l'air les utilisateurs de Mac, parce que euh, pour avoir discuté avec des gens qui l'utilisent sur Mac, c'est pas encore euh, génial. C'est pas encore l'équivalent de l'utilisation qu'on peut en avoir sur PC, il manque des fonctionnalités, et surtout, euh, ça rame. Ça rame parce que euh, Inkscape est un logiciel qui utilise la force et la puissance de la carte graphique pour fonctionner, puisque c'est un logiciel qu'on dit en temps réel, qui fait les images tout de suite. Euh, sur Mac, les cartes graphiques, bah c'est pas ça. Euh, ils ont des super processeurs avec les M1 et les M2, mais Enscape euh, ne va pas tirer parti complètement de ces processeurs. Il a besoin de la carte graphique, et c'est vraiment ce qui pêche sur les Mac. Alors, avant, à moins d'avoir un, un Mac à 4000, 5000, 6000 euros dans lesquels vous allez avoir hein, une carte graphique, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est au moins dans les 6000 euros où là, ça va tourner de manière fluide, et encore moins bien que sur un PC à 1500 euros. Donc voilà, il bon, y, a, y a, voilà, c'est pas encore ça. Je pense que ça va changer. Là, on est en février 2023 quand je vous raconte tout ça. Il faut surveiller, ça peut vite bouger. Voilà, il y a quelques mois, InScape n'existait pas sur Mac, donc ça reste une bonne nouvelle. Maintenant vous jetez pas dessus tout de suite si vous avez un petit Mac. Euh, solution publicité par plein de gens, donc là ils vont nous faire un petit peu leur pub. Et on va voir un petit peu ce que ça fait. On peut l'utiliser donc sur d'autres logiciels, là c'est pas SketchUp, on voit, c'est Revit. et on voit tout de suite que le modèle on le voit bah, en temps réel ici sur l'écran, c'est dessiné avec des nuages, une mise en scène, etc. On va tout de suite aller dans les fonctionnalités, ça va peut-être être plus clair. Produit fonctionnalité. Alors, ça fait des rendus, mais ça fait des rendus de plusieurs types. Déjà, ça fait des rendus dit en temps réel, c'est-à-dire que c'est quasiment instantané, grâce à la carte graphique encore une fois. Donc là, on voit une vidéo euh, issue de Inkscape et on a ce type de rendu. Voilà, en termes de réalisme, de lumière, de reflets, de profondeur, c'est quand même pas mal. On peut utiliser de la réalité virtuelle. Donc ça, on pourra en parler un peu sur la chaîne. Moi, j'ai un casque de réalité virtuelle, donc on pourra essayer. Ensuite, il bah, y a plein de façons de montrer la scène. Il y a des vues 2D, avec, vous voyez, plusieurs façons de, de, de montrer la scène, soit en couleur, soit en mode blanc. Euh, on peut, C'est compatible avec les informations BIM, pour ceux qui feraient... Euh, qui utiliserait Revit, Et on peut collaborer, c'est-à-dire qu'en ligne, le modèle peut être partagé et on travaille à plusieurs dessus en même temps. Donc ça, pour les équipes, c'est pas mal. Alors, on a des bibliothèques diverses de matériaux qu'on peut modifier, éditer autant qu'on veut. On a plusieurs exemples là, sur leur site. Voilà, on voit la même cuisine avec différents matériaux. On peut aussi, euh, lorsqu'ils aiment animer les scènes, c'est plutôt donner de la vie, je dirais. Donc euh, tout est statique, vous voyez, les personnages ne bougent pas, rien ne bouge. C'est la caméra qui bouge. Il y a une bibliothèque d'objets qui est assez fournie, pas mal du tout. Euh, une bibliothèque de, de, de, de, de végétation également. On a des proxys. Les proxys, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des versions comme ça, très moches, de base dans le logiciel. Mais quand on lance le rendu, ben on, a, on a un rendu super joli. Euh, on a la possibilité de modifier un petit peu son image avec les nuages. Un système de nuages paramétriques. Comme ça, vous Voyez, vous on peut changer vraiment l'atmosphère de la scène. Les heures de la journée. Donc ça, bon, typique. Des effets de lumière, notamment sur le soleil ici, mais ça peut être sur des lumières intérieures. Des... De la lumière volumétrique. Alors, regardez, c'est la lumière qui va prendre un petit peu de corps dans le rendu, comme ça, comme s'il y avait une atmosphère présente et assez forte. Et de la profondeur de champ, on va pouvoir flouter le fond. Euh, on a quoi bah, Différents modes artistiques. On peut faire des rendus en blanc, des rendus d'intensité lumineuse, des rendus polystyrène. Alors, ça ressemble beaucoup au blanc, en fait, c'est pour faire des rendus maquettes, tout simplement. Et un mode Contour. Simplement, alors là on ne voit pas, c'est très discret, mais fait un contour sur tous les objets, un peu comme le fait SketchUp. Donc là c'est plus anecdotique, mais ça existe. Et les exports, bon, on peut faire des vidéos, traitements par lot, des rendus 360, des visites virtuelles 360 du coup. On peut faire des fichiers autonomes, c'est-à-dire que là on va envoyer un petit fichier, soit par euh, sur une page web, soit euh, sur une clé USB par exemple. Et on va pouvoir cliquer dessus et lancer le modèle 3D et se balader dedans comme on se baladerait dans un jeu vidéo. Ça, Twinmotion, Lumion, D5 Render le font aussi, mais... Il exporte le canal alpha, ça veut dire qu'on va pouvoir supprimer le ciel et le remplacer par ce qu'on veut, comme on le voit dans cette petite animation ici. Et le QR code, bon bah on va pouvoir partager par QR code, euh, on peut le faire par d'autres manières. Voilà, donc je pense qu'il va nous mettre plein de petits détails autres euh, de ce qu'on peut faire. J'imagine qu'il y a plein d'autres petites euh, fonctions, mais je pense qu'on a fait le tour. Et il y a une version gratuite, tenez-vous bien, de 14 jours. Donc il va falloir vous dépêcher pour l'essayer gratuitement, c'est 14 jours, pas un de plus. Ceci dit, 14 jours, ça vous permet vite fait de vous faire une idée parce que c'est, comme c'est assez simple d'utilisation, en 14 jours, vous pouvez déjà voir si vous allez aimer approcher ou pas. Donc, ça, n'hésitez pas à aller télécharger ça. Pour ma part, j'ai euh, commencé à essayer de l'utiliser et j'ai fait ce rendu là, mais très vite. Euh, ça, c'était un des premiers. Donc, c'est une, une salle de bain que j'avais d'abord rendue dans Verre. Donc, dans verre évidemment, c'était c'était plus beau, c'était plus réaliste. Mais voilà ce qu'on fait en quelques minutes dans Inkscape. Une image qui, ma foi, est quand même relativement euh, convaincante et nous permet de nous immerger quand même dans un projet de manière réaliste. Donc, comment ça marche et ben Là, je suis dans cette euh, salle de bain là et je vais lancer Inkscape. C'est simplement cette barre d'outils-là. Et pour tous ceux qui... Là, c'est pas un tuto. Je vous fais une petite démo. Pour tous ceux qui veulent un tuto et voir comment l'interface est faite, comment ça marche, où est la bibliothèque d'objets, les, les matériaux, etc. Dans la description, j'ai fait comme je fais souvent pour les logiciels euh, comme ça, euh, quand je m'adresse aux débutants, j'ai fait une formation d'initiation, vous cliquez sur le lien, vous entrez votre mail, et vous recevez sur votre mail la formation directement, formation vidéo comme celle-ci, mais vraiment je vais faire que, que m'intéresser au logiciel, là où on clique, etc. et comment ça marche. Donc je lance le rendu, je, dé je démarre InScape, donc là ça va prendre quelques secondes, Donc voilà, je n'ai qu'un écran, donc j'ai partagé mon écran en deux, d'un côté SketchUp, de l'autre, vous et quand je bouge dans l'un, ça bouge dans l'autre. Les deux vues sont synchronisées. J'ai déjà paramétré les reflets, le miroir, qui on voit ici, pardon, hop, j'ai essayé de sortir du mur, les vitres, etc. Donc, euh, ça, je vous montre dans la formation d'initiation comment ça marche, J'ai hein, juste à la télécharger juste en dessous. Et là, on voit juste que, voilà, quand je navigue dedans, ça fonctionne comme ça, je peux ouvrir... Le petit œil ici, et puis modifier euh, ben, pas mal de choses en termes de luminosité, là je vous dis que c'est simple, c'est que l'exposition, voilà par contre, ben, je veux de la lumière, je veux pas de lumière, c'est pas assez lumineux, je bouge juste un curseur, je peux le mettre en automatique si je veux. Euh, la profondeur de champ, ben, c'est pareil, ça veut juste être un curseur, vous voyez, ça se floute un petit peu, ce qu'on vous disait tout à l'heure. La qualité du rendu, ben, ben, là c'est en fonction de votre machine, donc moi je peux pousser à fond, même si j'ai pas un PC de folie non plus, hein. Les hautes lumières, les basses lumières. Donc là, il faut juste jouer de la saturation. Donc si je baisse, je passe en noir et blanc. Au contraire, je passe en full color ici. La température, c'est plus chaud, plus froid, d'image, Bon bref, il y a que des curseurs à bouger. Euh, dans dans toute euh, voilà, je peux mettre du brouillard. Voilà, il y a un brouillard dans le fond là, qui arrive que je peux mettre à plus ou moins haut, une espèce de brouillard atmosphérique. La lumière du soleil, je peux faire plus ou moins fort, Je peux mettre à un galerie. Là, c'est pas un galerie, c'est une. Enfin, des. Il nous propose des fonds, un désert. Euh, une forêt voilà une, des montagnes et on peut mettre moi j'avais mis une ville voilà et on peut mettre l'environnement le, qu'on veut grâce à un, un HDRI comme on le ferait dans d'autres moteurs de rendu et puis euh, si c'est un ciel voilà on a le ciel ici je peux gérer les nuages donc là j'ai pas de nuages densité de nuage forte variété des nuages, etc, est-ce qu'il y a des cirrus ou pas, c'est -ce les petits nuages d'altitude, des traînées de condensation, des avions, enfin bref, c'est vachement rigolo à faire, on se croirait un peu dans SimCity quoi, pour ceux qui ont connu, ça fait un peu cet esprit-là, et une fois que je suis content avec ce que je fais, bah, je vais cliquer sur le bouton exporter mon image, qui est ici, et euh, bah, je vais pouvoir exporter l'image, donc c'est ce que je vais faire là, je vais le mettre sur le bureau, Pomp en PNG, là vous allez voir la vitesse, c'est là que ça devient intéressant, voilà, l'export commence, Tac tac tac tac. Alors en fonction de votre machine, ça sera plus ou moins rapide. Mais voilà, moi c'est terminé. Donc je ferme Endscape et je vais regarder sur le bureau l'image qui vient d'arriver. C'est celle-ci. Alors j'ai un champ angulaire beaucoup trop grand, j'ai les verticales qui sont pas droites, etc. Donc j'ai fait ça vraiment vite fait. Mais voilà, sur la qualité des reflets, de la vitre et tout, on est quand même sur une solution très rapide et par rapport au temps que j'y ai passé, ben, c'est quand même sympa. Voilà, cette scène-là qui était mieux préparée, hein, mais voilà on voit ce que ça donne, c'est le même projet. Donc, euh, je suis plutôt satisfait, enfin agréablement surpris par Enscape. Est-ce que je vais euh, utiliser Enscape qui va remplacer V-Ray chez moi euh, Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, je vais faire un comparatif avec euh, Enscape et, euh, et Veray. Et puis je vous dirai un petit peu à qui ça s'adresse. Est-ce que vous devez prendre Enscape ou pas euh, Est-ce que c'est mieux V-Ray Est-ce que c'est mieux machin Dans quel cas Donc j'essaierai de, de vous faire un truc là-dessus un petit peu plus détaillé plutôt que de vous répondre comme ça à la volée. Et en tout cas, c'est un bon logiciel qui fait aussi des vidéos. Et ça, je vous montrerai aussi dans la prochaine, dans le comparatif Inkscape. Vous allez voir que ça fait des vidéos et ça les fait très rapidement. Voilà, euh, n'oubliez pas de prendre votre formation d'initiation dans la description pour essayer de découvrir un petit peu ce, ce, ce logiciel. Et puis, euh, posez-moi vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao